instant ça m'a pris vers toi ça m'a pris vers vous ça m'a pris vers moi ça m'a pris vers nous